Bonjour, je suis Laurence et je suis en train d'expérimenter le oui à la vie, pour moi, pour accepter les leçons du grand plan et pour devenir le papillon que je dois devenir, c'est-à-dire sortir de la chrysalide et qu'au contact des animaux au contact du vivant au contact des êtres humains je peux être moi dans ma douceur et que la douceur c'est aussi une force Donc, en respirant j'accueille la vie la vie m'accueille et je remplis mon corps d'une respiration bienveillante qui certainement emplit mes cellules et me guérit.